Hey yo, yo, yo. Oxid beats. Bouda. Bouda. Alright. Le bateau prend l'eau mais reste cool Rappelle-toi que tu sais nager Même emporté par la foule Même attaché par les poignets J'ai joué jusqu'aux abysses jusqu un de larmes le calice et partir sans la moindre lettre. Il me reste des forces pour défier la folie des flots, effleurer le fil fragile de la faucheuse et de sa faux. En chantant aux sirènes les plus beaux des airs interdits, l'eau battra dans mes veines, au rythme des danseuses. A pas de fou il n'y a oh, pas de fou, je pardonne l'offense. Je ris à la barbe de Poséidon son écume salé est une caresse, son mêlée dans son filet et son cri dans joue de moi comme d'une pauvre déesse. Tout monter un million de fois dans sa machine à noyer. Je ne résisterai pas, je n'ai plus la force de lutter. Le vague à tout est saccadé. Dans ce vacarme, je ne suis que le passage. Le vent se lève, la mer déchaînée. Je crie à plein poumon sans livrer de message. Loin du bord et de sa mer d'huile, le ciel devient sombre une étoile brille. Je sais où est le nord, mais à quoi bon avoir de l'espace et manquer de temps. Emporté par la portez par la qui qu menace et qui Je pars de l'enfance Aucun navire n'arrive J'ai charri des rimes et de mon naufrage Mon encre coule et ma rime Lentement au de ma page Mes gestes sont des ondulations J'en saisis chaque nuance J'ai senti leur vibrations Grâce à elles je ne coule pas, je danse J'ai trouvé le thème à mes pieds déposé à ma portée, il m'apporte le réconfort, dont l'on m'avait dépossédé, je file la métaphore, pour en venir à la conclusion, le poète respire enfin, il a retrouvé l'inspiration, par la Il n'y a, a pas de fou je pardonne l'offense. Emporté par la houle, emporté par la roue Il menace qui danse, il menace qui danse. Il n'y a pas de fou, n'y a pas de fou. Je pardonne l'offense, je pardonne l'offense. Emporté par la houle, emporté par la roue Il menace qui danse, il menace qui danse. Il n'y a pas de fou, n'y a pas de fou. Je pardonne l'offense, je pardonne l'offense.